Si on souhaite ajouter un logiciel sur l'ordinateur, on va tout en haut à gauche, et on sélectionne la Logitech Ubuntu. C'est un, un logiciel qui permet d'aller rechercher tous les logiciels qui sont disponibles sur Internet pour, pour, pour l'ordinateur, et la plupart sont gratuits. Il y a plusieurs manières d'utiliser euh, la, la Logitech. Soit on connaît déjà le nom du logiciel, on peut le taper et sélectionner donc, euh, le logiciel qui nous intéresse. Sinon, on peut rechercher par catégorie. Et si je veux installer un logiciel, par exemple celui-ci, je clique dessus je clique sur installer il demande un mot de passe donc le mot de passe c'est subuntu celui qui est tout en haut à droite et je clique sur s'authentifier une fois que le logiciel sera installé en fonction du type de logiciel donc si c'est un logiciel euh, par exemple qui est un jeu, il se rangera par la suite automatiquement dans cette euh, catégorie, donc avec les autres jeux.